Hmm? Wow. <rire> Merci d'avoir regardé la comment faire une grande éruption de dentifrice à partir de Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pepsi. J'espère que vous aimez. Regardez jusqu'à la fin de la vidéo pour en voir plus si vous l'aimez. <rire> А! Э-э! Э-э! Э-э!